Bonjour tout le monde, bienvenue sur Conqueror Blade présenté par Humanoir de la team Avalanche. Je suis sur Europe West 1 avec ce reroll, désolé, pour vous présenter euh, l'économie. Mon vrai compte est sur Europe West 2, euh, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Europe West 2, je précise euh, que vous soyez anglais, espagnol, italien, euh, turc, euh, tzigan. Euh, russes, euh, on s'en fout, vous pouvez nous rejoindre, nous sommes une team euh, multiculturelle. Donc, n'hésitez pas donc à nous rejoindre, voilà, donc la partie dite je fais un peu de pub pour ma team parce que plus on est nombreux, euh, plus on casse des têtes. Donc l'économie reste le, la clé de guerre, la clé de voûte, tout ce que vous voulez au niveau d'un jeu de stratégie, un jeu de tactique, vous ne pouvez pas gagner si vous n'avez pas d'argent. Pas d'argent au niveau de la carte bleue, mais au niveau de l'argent du jeu. Euh, bon, là, c'est un rôle donc je n'ai rien. Mais comment se faire de l'argent Alors, première chose à faire, quand vous avez ces quatre unités qu'on va vous donner au début, vous ne les, euh, vous ne les réapprovisionnez pas. Vous ne leur donnez pas de pactage vous ne les achetez surtout pas. Pourquoi Parce que vous allez devoir vous en séparer de certains et en garder d'autres suivant la région où vous êtes. Par exemple, au Golia, il faut que je garde les lancers de domaine. Si je suis euh, alors, que je regarde un peu la monde, la map monde, si je suis à euh, à Dechang, il faut sûrement que je garde euh, de tête les épis les têtes de fer et que je me défasse des lancers de domaine. Pourquoi Tous les jours, dès que vous recommencer un perso, que vous avez un nouveau perso, euh, ça concerne les vétérans euh, comme les nouveaux d'ailleurs, surtout les vétérans parce que j'ai pas poussé un coup de gueule, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez niquer votre économie, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez sortir de la carte bleue tous les deux jours pour avoir des silver, vous faites ce que vous voulez, ça on ne regarde pas, moi j'ai trouvé un truc euh, pour me faire euh, des silver, du cuivre extrêmement facilement, sans dépenser des milliers de cents donc l'économie, nerf de la guerre, etc. Et d'ailleurs, on ne peut pas acheter de silver avec la carte bleue, à part les packs fondateurs, mais bizarrement <rire> il y en a très peu et heureusement d'ailleurs. Donc euh, tous les jours, dès que vous commencez un perso ou même si vous êtes au level, si vous êtes au level, il faut tout récolter d'ailleurs. Mais si vous êtes bas level, vous recommencez un perso, récoltez le vert, d'accord Récoltez tout ce qui est en vert, tout ce qui est en vert, vous allez aller le récolter tous les jours. Ensuite, vous allez créer votre pactage. et Essayez de récolter aussi le gris. Pourquoi Parce qu'il faudra créer le gris aussi. Donc, vous créez tous ces pactages-là. Et tous ces pactages vont faire environ 700 d'influence. Et si ça vous dit quelque chose, 700 d'influence, c'est au niveau 60+. Plus, quand vous avez, vous avez 700 d'influence, à part avec la tenue de boucher pour le GVG, le monde ouvert. Mais la tenue de boucher, pour moi, c'est de la merde. Je vous expliquerai pour ça plus tard au niveau des stuff. Ensuite... Pourquoi euh, ces unités-là Parce que c'est les unités de farm au niveau des sièges et des batailles rangées. Euh, au niveau des sièges et des batailles rangées, tout cela va vous coûter des pactages. C'est des batailles d'entraînement, mais ça coûte des pactages. Pourquoi ça coûte des pactages Pour éviter qu'on sorte les fauches fers les Templiers. Pourquoi il ne faut pas sortir les Fauche-Fers, les Templiers, les Arcubilliers, Tertios Parce que ça coûte une blinde et qu'il faut les garder absolument pour les GVG batailles rangées. Comment se faire de l'XP, Vous allez me dire avec euh, ces, euh, ces grosses unités. Vous allez en expédition. Je reviendrai dessus après. Donc, vous allez avoir 700, 7 unités. que Vous allez pouvoir cramer autant que vous voulez. C'est magnifique. À fond, très mal. Niveau max, euh, booster. Euh, vous voulez booster, en fait. Par, par exemple, la je suis à Golia, Il faut que je booste. J'avéliné domaine à fond. Hop. Ça, c'est les grilles. Bon, les grilles, on s'en fout un peu. On les booste à fond quand même. Archer de domaine, on va les booster à fond. Arbalétrier de domaine, on les booste à fond. Level max, c'est monstrueux. Parce que vous en avez sept. L'autre, il a un faux chef tout pourri. Il va pas les sortir. Enfin, il va les sortir, mais il va les laisser au fond de la map. Il ne fera 0 XP. Il va hésiter à les envoyer parce que ça coûte énormément cher les pactages, etc. Donc, pourquoi euh, deuxième aparté, pourquoi il ne faut pas utiliser les Archibus et Tertios, euh, les Templiers, les, les, etc. Je, en fait, tout ce qui est Air D'argos, Air Héroïque, Air de Rhum, il faut oublier ça pour les batailles rangées et les, les, les sièges. Après vous faites ce que vous voulez, si vous voulez les sortir, euh, libre à vous. Mais euh, Air d'Argos, Air Héroïque et Air de Rhum, déjà, ça coûte très cher, comme tu dis. Deuxièmement, plus vous sortez des unités. Complètement pété, plus il faut faire de kills avec. J'ai un ami, Sikioto. Euh, je te remercie, euh, parce que grâce à ça, j'ai réussi à découvrir ça. Euh, un très bon euh, arc avec un Wandao. Euh, drôle de famille, mais il joue très bien. Et euh, avec ses arquebusiers tertios, ils il 250 kills, 300, etc. Euh, voire 350 kills en siège avec moi. Euh, et tout seul et le problème c'est que il arrivait sixième septième euh, d'un seul coup il sort ses prévolanciers qui sont loin de l'air de room il faisait euh, 80 kills avec les prévolanciers. et il se faisait euh, il, il arrivait troisième dans le top ok comment tu fais pourquoi quand tu fais 350 kills avec tes arc busiers euh, tertios euh, tu arrives sixième, tout simplement parce que plus vous avez des unités EP, plus il faut faire de kills. Donc ça ne sert à rien. Donc pour ça, euh, j'ai tout, cal enfin, tout calculé, j'ai fait énormément de rôles, j'ai recommencé beaucoup de fois pour comprendre le système économique, parce que je sais que l'économie dans un jeu de stratégie est très important. Et j'en suis arrivé à la conclusion que tous les airs de chevalerie est extrêmement bien pour tout, euh, extrêmement bon, extrêmement bon pour économie, pour euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est siège et bataille rangée euh, pour vous entraîner ne sortez pas air de room euh, air je sais plus quoi pour vos batailles rangées et sièges vous faites ce que vous voulez mais ne pleurez pas avec vos templiers euh, si vous les perdez tous parce que vous les avez sortis en siège ou en bataille rangée gardez les vraiment pour le gvg et le pvp hors zone et grâce à ça vous allez vous faire tellement de sous vous allez pouvoir sortir tellement de templiers en gvg qui est tellement important pour l'économie parce que vu que l'économie euh, vu que vu que si par exemple votre guild pour les nouveaux si euh, par exemple votre guild a euh, surf euh, break je sais pas pourquoi ils ont tout mis en allemand parce qu'ils croient que les français sont peut-être allemands je sais pas euh, imaginez que vous avez ça, donc ça, ça va vous coûter environ 500, euh, 1000, ça, ça va vous coûter 500, 500. Donc, vous en fait, c'est un truc de piston, euh, plus vous pouvez sortir d'unités énormément en GVG, plus vous sortez, euh, plus vous avez d'argent, en fait, donc ça ne sert à rien. Voilà, c'est un système d'économie que j'ai trouvé. L'air de la chevalerie pour le GVG, euh, pour le siège et les batailles rangées, les grosses unités pour le GVG, etc. Problème, vous allez me dire, euh, si j'ai des lanciers impériaux, des cartes du palais, des piti impériaux, des prévôts albatiques, comment je les fais EP, comment je... déjà au niveau honneur, quand vous allez sortir l'ère euh, de la chevalerie, vous allez faire énormément d'honneurs. Euh, par contre, euh, comment EP tout ça là, l'honneur on a compris comment on fait, mais comment on up les prévôts albardi le Allez en expédition avec. N'hésitez pas à partir en expédition. Je sais, c'est chiant, mais il faut passer par là. Euh, si vous voulez les EP très facilement. Pourquoi Expédition 1, c'est équivalent à un siège. Ça dure 10 minutes, c'est un siège. Si vous tuez 60 unités à peu près. Expédition 2, vous tuez 60, uni 60 unités, vous avez deux sièges. Expédition 3, vous tuez 60 unités. Alors là, c'est le. Juste 60 unités. Hein. Je ne parle pas des généraux, etc. Le plus que vous pouvez gagner. Si vous tuez euh, 60 unités en expédition 3, vous avez équivalent au ni niveau XP d'unité 3 sièges. Et c'est monstrueux à la vitesse. où Vous, vous EP vos unités. Je vais y arriver. C'est pour ça que vous voyez énormément de Templiers prendre tous les kills. Parce qu'ils ont compris que euh, les Templiers euh, explosent au niveau euh, de au niveau de qui sorte euh, qu'on sort les grosses unités en expédition parce que ça explose euh, l'XP. Également si vous sortez dehors euh, si vous sortez dehors, alors il faut énormément de place à la caserne, on évite de dépenser de l'argent, je reviendrai après au niveau de la carte bleue. Euh, il faut au niveau de la caserne, il vous faut euh, 4 serres. Pourquoi 4 serres Au début, attention, au début pour le GVG c'est autre chose. Productivité 640 de base, c'est le meilleur euh, productivité de base. Et si il a environ 40%, si je dis pas de bêtises, en plus. Donc 40% fois le plus, la plus grosse productivité. Productivité. Euh, euh, Bûcheron, ministre rural et voilà, c'est. plus Donc La ministre rurale, je répète, c'est 6, c'est le deuxième plus gros. 6 multiplié par 40, enfin bref, il vous faut 4 serres, vous aurez plus de productivité. 6, Comprenez au niveau calcul. Sinon faites-moi confiance, si vous ne me faites pas confiance, demandez. Ensuite, attention, en GVG, en bataille rangée, j'ai découvert ça aussi il y a pas longtemps, il faut les ces trois unités-là. Paysans métayé, ministre rural et bûcheron. Pourquoi Parce qu'au niveau, niveau détail du bonus hétéran, réduit de 20 pertes subies par les unités, les unités durant la bataille dans le monde ouvert. Ok 20% de perte en moins au niveau des pactages. Vous réalisez ce que c'est Les unités, hein, c'est-à-dire toutes les unités de votre armée. Il faut que je vérifie ça d'ailleurs. Donc 20%. 20%. Et 20%. Ça fait 60% de pactage en moins à dépenser euh, quand vous perdez votre unité. Ensuite, euh, également, euh, ils ont euh, ces trois-là. Euh, Tac-tac-tac-tac-tac. Réduit de 50%. Le coût de réapprovisionnement des unités. Je pense pas que ça se cumule ce truc-là parce que sinon ça ferait 150%. Mais euh, j'ai remarqué, euh, je ne sais pas si les trois se cumulent, faut que je vérifie ça. Mais j'ai remarqué que quand je je vais aller chercher dans les auberges euh, des, du réapprovisionnement, tout simplement, c'est-à-dire euh, il faut euh, de la nourriture. J'ai enlevé tous ces trucs tac tac tac tac tac tac quand euh, j'ai besoin de réapprovisionnement je paye moins cher euh, le truc donc c'est un petit bonus euh, à utiliser absolument en gvg en bataille rangée euh, et ça vous coûtera moins cher quand vous avez aussi en chariot dans le chariot si vous avez dans le chariot euh, des comment dire du blé, ce que l'unité consomme, vous en consommerez moins. J'ai arrivé. Voilà. Donc, gr grosse partie économie. J'ai recommencé environ une trentaine de persos. Et euh, je crois que j'ai fait le tour à peu près jusqu'au niveau 60. Donc là, je vais m'attaquer au, au, aux grosses unités sur l'Europe Ouest 2. N'hésitez pas à rejoindre... Euh, Avalanche, FR, ONG, etc. Sur Europe Ouest 2, je rappelle. Donc si vous voulez recommencer un perso, si euh, vous débutez, euh, ou si vous êtes vétéran, parce que ça concerne tout le monde, là sur le coup, euh, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Euh, je pense que j'ai tout dit sur l'économie. Petit aparté au niveau de la carte bleue. N'utilisez pas la carte bleue, tout simplement. Utilisez la carte bleue si vous êtes sûr d'y jouer, déjà, parce que ce serait pas mal. Alors pourquoi utiliser la carte bleue Parce que quand on débute, il nous faut beaucoup de silver. Je le regrette. Euh, enfin, énormément de silver. Vous n'allez pas dépenser 60 euros par mois, rassurez-vous, avec la technique que je vous ai donnée. Euh, même sur la technique, de toute façon, vous n'êtes pas obligé euh, d'utiliser la carte bleue. Je vous recommande cette technique parce que c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Alors, euh, au niveau de la carte bleue, euh, c'est 10 euros par mois. Vous y jouez 2 heures par jour, pendant 30 jours, vous avez 60 heures de jeu. C'est rien du tout, pour, enfin pour moi, qui euh, achète des fois des jeux à 60 boules, qui durent 8 heures, qui sont magnifiques, mais allez vous faire enculer avec vos jeux qui durent 8 heures et qui m'ont coûté 60 euros. Enfin bref. En gros, vous aurez des clés de coffre, et ces clés de coffre vont vous donner beaucoup de silver. Alors au début, euh, vous avez besoin de pas mal de silver, parce que les pactages coûtent cher, et euh, coûte cher au début, et en fait, quand vous allez faire du GVG, etc., en fait, en haut level, vous n'avez même plus besoin de dépenser d'argent. C'est un peu du Eve Online. Eve Online, au début, il faut limite euh, rien, et après, on prend un petit abonnement, et à la fin, quand on a 6 mois, 1 an, on n'est plus obligé de dépenser un sou dans le jeu. Euh, C'est un peu le système euh, d'Albion Online, exact, ex, euh, exactement pareil, et ça va un peu plus vite parce que c'est un nouveau jeu. Mais au bout de 6 mois, dans Albion Online, euh, vous n'avez plus besoin euh, de dépenser d'argent. Bien évidemment, euh, ils ont besoin de cet argent pour faire fonctionner les serveurs. Développer le jeu, c'est surtout ça qui leur coûte de l'argent. Les serveurs, c'est pas. Parce que sinon, ce serait un abonnement par mois obligatoire. Les serveurs ne coûtent plus rien maintenant. Il faut arrêter avec vos conneries de nous faire payer des serveurs. Les machines sont tellement puissantes maintenant que c'est pas, on n'est pas à WoW en 2008. Petit aparté où les serveurs, vu qu'il fallait énormément de puissance, il fallait énormément d'argent. Maintenant, les serveurs ne coûtent plus rien. Mon téléphone fait tourner un serveur web. Alors, arrêtez vos conneries. Mais euh, ils ont besoin d'argent surtout pour le développement du jeu, pour euh, améliorer le jeu, pour faire sortir des nouvelles unités, euh, pour euh, manger tout simplement aussi. Donc 10 euros par mois, voilà, c'est ce que ça va vous coûter vraiment euh, si vous voulez vous consacrer au jeu convenablement. Euh, N'hésitez pas à acheter euh, des skins. Ou euh, le pass de bataille. Le pass de bataille, attention, n'est vraiment pas obligatoire au début. Avec la technique que je vous ai donnée, le pass de bataille ne sert à rien. J'ai pris le pass de bataille parce que je veux euh, le skin niveau 100 assez vite. Pour me la péter, le skin niveau 100 Et là. Voilà. Euh, je trouve magnifique. Voilà, c'est un putain de skin. Également, euh, si vous êtes si vous passez niveau 60 gratuitement, je répète, tout ça est gratuit. Le pass de bataille, c'est payant. Si vous passez niveau 60, essayez de passer niveau 60 gratuitement ou pas, vous aurez le set légendaire, l'arme légendaire gratuite. Vous n'avez pas besoin du bataille pour ça. Ce sera plus long parce que, en fait, le pass de bataille vous donne ce qui est en haut, plus un boost d'XP. Mais tout ça, ça ne sert pas euh, à rien. On va pas dire, un... c'est un bonus, un gros bonus, on va dire, enfin... Je sais pas si c'est un gros bonus ou pas mais c'est un bonus et vous n'avez vraiment pas besoin pour y jouer. Le pass de bataille, euh, acheter, alors là c'est avec euh, là c'est avec le gros bonus ce que j'ai pris. C'est vous montez direct niveau 40. Là vous avez le 50% de bonus XP, mais vous passez niveau 1, donc euh, pas très grave. Faut juste farm un peu plus. Et euh, donc 1980 et 1000, je vais calculer. J'ai pas envie de vous, vous faire venir sur le jeu pour vous avoir De toute façon, je suis pas euh, payé pour ça. Je suis pas payé du tout, d'ailleurs. C'est euh, un tuto. Alors, 1100, ça coûte 10 euros. Donc, il faut calculer 20 euros. Alors, faut calculer 10 euros tous les mois, plus 20 euros, une fois tous les 3 mois. Parce que le pass dure 3 mois, environ. Et 20 euros, plus 10 euros, donc 30 euros tous les 3 mois, et 10 euros tous les mois. Donc, pour moi, c'est... Euh, c'est moins cher qu'un WoW classique, qu'un WoW tout court, où il faut payer les extensions, l'abonnement. Euh, C'est 15 euros l'abonnement. Et ensuite, euh, enfin bref. Envie de passer ma, vie, euh, passer ma vie sur cette vidéo. Euh, vous m'avez compris, le jeu pour moi ne coûte pas grand chose par rapport à d'autres. Voilà. Et on peut vraiment s'y amuser euh, très facilement et gratuitement, même si vous voulez. Voilà. Donc euh, cette semi-sponsorisation qui n'en est vraiment pas une parce que je suis pas payé par Blay, de toute façon, faut le dire maintenant. Mais j'adore ce jeu et je voulais vous partager l'économie. Voilà, c'était Humanoir Avalanche sur Europe West 2. Toutes les langues sont les bienvenues. Toutes les cultures sont les bienvenues. N'hésitez pas à nous rejoindre. À plus tard.